Prenons nos responsabilités avec le président de la République, avec la Première Ministre, et nous pouvons dire à nos compatriotes, mmh. votre régime de retraite, par répartition, sera sauvé, il sera préservé dans les années qui viennent. Le gouvernement a changé ses éléments de langage. Il s'agit désormais de sauver le système de retraite, si on les croit. Ce n'est évidemment pas la véritable logique de cette réforme. Voilà quelques éléments d'explication sur ses fondements. Le premier point, et c'est écrit noir sur blanc dans les documents budgétaires du gouvernement, c'est de financer de nouvelles aides publiques aux entreprises en faisant des économies sur les retraites, ça c'est absolument clair. À titre d'exemple, le gouvernement va supprimer cette année la CVAE, la Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est un impôt qui coûtera environ 9 milliards d'euros pour les finances publiques. Donc évidemment, vous mettez ça en face du déficit annoncé des retraites, qui est de 12 milliards d'euros, et vous comprenez qu'en réalité, il n'y a pas de grave danger pour le système de retraite et qu'il s'agit bien de financer autre chose. En vérité, cette réforme, comme celle de la assurance chômage, vise à réduire toujours un peu plus les droits du monde du travail, en l'occurrence en augmentant l'âge de départ à la retraite. Donc quelques éléments chiffrés. On a dit que le déficit annoncé pour 2027 était de l'ordre de 12 milliards d'euros. A titre de comparaison, les aides publiques aux entreprises, ça représente plus de 200 milliards d'euros en 2021, auxquels il faudra désormais rajouter les 9 milliards d'euros de la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. On voit exactement où sont les priorités budgétaires du gouvernement. Et l'idée centrale est de faire des économies sur le monde du travail pour redistribuer toujours au capital. Le deuxième élément qui est relativement peu discuté, c'est l'augmentation la, et l'intensification de la concurrence entre travailleurs. L'idée centrale, qu'on retrouve en théorie économique d'ailleurs, et le gouvernement se base là-dessus, c'est que si on augmente la durée légale de travail, on augmente le nombre de personnes à un moment donné sur le marché du travail, ce qui intensifie la concurrence dans le monde du travail et qui fera pression à la baisse sur les salaires. Et je vous le donne en mille, quand la pression est plus forte sur les salaires, eh bien, ce sont les profits qui remontent. C'est l'objectif, non affiché bien sûr, mais qui est poursuivi par le gouvernement. Et enfin, la dernière conséquence de cette réforme qui est absolument incontestable, c'est que ça va permettre de développer un peu plus la capitalisation. C'est sans doute un des effets recherchés par le gouvernement. Notons qu'entre 2008 et 2018, l'épargne pour la retraite, le stock global d'épargne, a augmenté de 300 milliards d'euros. Quand la Sécu recule, c'est toujours le privé qui prend le relais. Ça, c'est incontestable. En conclusion, ce n'est pas du tout une réforme qui vise à sauver un système qui n'est d'ailleurs pas du tout en danger, mais c'est une énième réforme structurelle qui pèsera très fortement sur le monde du travail. Autant de raisons de lutter, et c'est ce qu'on fait en ce moment.